Bonjour à tous, bonjour à tous, nous et bonjour à toutes. Euh, pour, un, pour un petit explay sur les Sims 3, sur les Sims 4, euh, qui durera quelques épisodes. Voilà. Et euh... C'est parti hmm. Ah. Hmm. Il aimerait Et Il aime il aimera bien la force. Voir de la force. Et euh, ceux qui veulent me suivre sur Instagram et peuvent parce que je me suis créé un compte. Et le compte s'appelle L'amour. L'amour est dans le moteur. Voilà pour ceux qui veulent, peuvent me suivre là-dessus. qui ont et je poste des petites photos pour vous annoncer que je vais faire une série ou ou un fin bref allez y faire un tour donc c'est l'amour et d'un moteur comme ma scène Youtube. traits de caractère sont choisis. Désolé de ne pas beaucoup parler, mais je me concentre. On va essayer de lui. On va essayer de lui trouver un beau petit pantalon rouge. Ou orange. Ah, il aime ah, il est bien comme ça. dites moi ce que vous en pensez. Je ferai une petite photo pour vous la mettre sur Instagram. Ce que vous en pensez on va le faire gros. Comme ça, ce sera marrant. Relix Ah oh, Kiranga Voilà, comme ça. Là, c'est un peu trop. <rire> Yara, Hein Hein Comme ça c'est bien. Comme ça c'est bien. Dites-moi ce que vous en pensez. de les familles. Ah. ah. Hmm. Oh oui, Ah. oublié son nom. Voilà. encore une petite photo des familles je vous ai pas dit mais euh, c'est dans le désert que j'ai choisi de toute façon vous verrez bien vous verrez bien je vais vous faire une petite photo pour la fin du lecteur Non, non, non, On va enlever. on va bien pouvoir... le... s'en occuper. On va déjà lui trouver un boulot. Pour qu'il ne en pas Enfin j'ai trouvé Voilà, il va trouver un boulot. Regardez, y a euh, y a ça comme boulot. Euh, C'est quoi ça? Tiens, il va faire ça. Je ne sais pas ce que c'est, mais. Mais je vous fais une petite photo, Non, je peux pas. Il va faire ça. et on appuie sur la petite place verte, pour accepter, voilà, euh, et voilà, oh. bon, j'espère que ce premier est de vous aura. Abonnez-vous, likez, partagez. Abonnez-vous à, à mon Instagram qui est l'amour est dans le moteur. Voilà. Bisous à tous. Et soyez indulgents au niveau du son parce que c'est une reprise de l'explay. De tester un petit peu le son de mon micro, c'est pour ça qu'il y a des moments où, euh, voilà. Voilà. Ciao à tous. Et à bientôt pour l'épisode 2.